Bonjour à tous, euh, bienvenue pour cette, cette petite conférence sur euh, sur l'ISF, pendant laquelle on va, on va parler notamment euh, du master, mais aussi des autres formations euh, présentées euh, par l'ISF. Bien sûr, on aura un temps d'échange et de, de questions-réponses à la fin. Donc voilà, donc euh, on va on va simplement euh, je vais simplement commencer par une brève présentation de ce qu'est euh, l'Institut des sciences de la famille afin que vous puissiez identifier un petit peu l'institut au sein de du pôle facultaire de, de l'UQI. Donc euh, l'institut des sciences de la famille euh, qui a vocation à, à s'appeler prochainement l'institut société personne et famille. Ah, je par son contrôle, euh, mais bon, ça, ça, c'est un changement de nom, mais pas un changement de configuration. Euh, c'est le seul institut français qui est, euh, qui est consacré à une recherche universitaire et pluridisciplinaire sur la famille. On propose de nombreuses formations, on propose le master, mais on propose aussi des diplômes universitaires, des, euh, des certificats universitaires, des formations euh, à la journée, donc c'est assez diversifié pour s'adapter aux projets euh, professionnels de... De chacun et c'est l'ISF, un de la famille, c'est un lieu de savoir-faire justement comme je viens de le dire, on est, euh, on a à cœur de proposer euh, des formations qui sont euh, qui sont véritablement adaptées à, aux apprenants euh, et un lieu de savoir-être. Parce que c'est pareil, nous on, on essaye au, au maximum de, euh, de, de, mettre, euh, de permettre aux apprenants d'être dans un cadre euh, d'échange, un cadre d'analyse, et, et en, en forêt d'une équipe le plus à l'écoute possible. Alors pour parler de ce qui me concerne directement, donc le, le master, euh, master droit privé, parcours droit de l'enfant et euh, des personnes vulnérables. Je vais vous parler un petit peu de l'organisation euh, du master. Donc, master 1 pour commencer, master 2 pour, euh, pour finir. Alors, le master 1, c'est un master qui, euh, qui a un volume horaire de 475 heures au total. Donc, vous voyez sur le, sur, euh, le, le PowerPoint qui défile euh, qui arrive. Euh, vous allez voir euh, la répartition sur les deux semestres. Donc vous pourrez identifier sur le premier semestre un bloc qui est quand même très généraliste, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, voilà, le, le master c'est un master droit privé. Donc euh, on a à cœur de, de, de, de conférer aux étudiants véritablement un, un socle commun à tous les masters euh, pour des matières fondamentales. Donc le droit des d'agriculture, le droit des sûretés, droit international privé, etc. etc. vous pouvez euh, vous-même les identifier. Euh, donc ça, c'est pour le premier semestre. Pour le second semestre, c'est un, un semestre où on retrouve des matières généralistes, mais il y a des matières aussi qui sont un peu plus euh, un peu plus spécialisées par rapport euh, à l'intitulé du master. Donc vous retrouvez euh, classiquement le droit des successions, donc en droit patrimonial du droit des régimes matrimoniaux. Euh, mais vous retrouvez aussi euh, de la psychologie de l'enfant, du droit de la santé, donc, droit de la santé euh, de l'enfant et des personnes vulnérables, le droit de l'administration des biens du mineur. Voilà des matières qui sont, euh, sont un peu plus spécialisées. Et nouveauté pour l'année prochaine, euh, un module pratique des débats. Alors, juste, je m'arrête quelques instants sur ce, sur ce module pratique des débats. Euh, C'est quelque chose qui, qui sera véritablement une nouveauté de l'année prochaine, euh, que j'ai eu à cœur de mettre en place pour euh, permettre de... faire travailler les étudiants du master 1 hein, dès le master 1 sur l'oral. Voilà, donc je ne sais pas encore tout à fait quelle forme euh, concrètement ça prendra, je suis en train d'y réfléchir, mais je pense que ce sera sous forme de petites plaidoiries euh, de manière informelle, ce sera euh, un module donc, qui fera l'objet d'une notation orale évidemment, mais euh, organiser des petits groupes de travail autour euh, de, euh, de sujets qui concernent le master, donc autour du droit de l'enfant, autour du droit des, des personnes vulnérables, et euh, monter des plaidoiries, donc moi je, je ferai office de de juge, hein, qui est la place qui est la plus confortable, et, euh, et voilà et de, des débats autour de autour de vraies questions pratiques euh, suscitées par, par, par le droit, le droit de l'enfant et le droit des personnes vulnérables. Donc ça, je pourrais en dire plus dans quelques temps, pour le moment, c'est encore bah, à l'état de à l'état de projet. Donc voilà pour le pour le Master 1. Pour le Master 2, donc vous allez remarquer que le volume horaire de la formation est bien moindre, puisqu'il est 186 heures de cours, euh, mais complété euh, par 660 heures de stage plus mémoire. Ce n'est pas 660 heures de stage, hein, c'est vraiment stage plus mémoire parce qu'on prend en compte tout le temps euh, que, que ça va vous prendre justement de rédiger euh, mémoire. Sachant qu'il n'y a pas de minimum, je réponds parce que c'est une question qui est, anticipe un petit peu les questions, mais il n'y a pas de minimum de durée de stage. Mais évidemment, quand vous faites un mémoire de stage, il faut que vous ayez suffisamment de matière pour pouvoir rédiger votre mémoire. Donc, plus le stage est long, plus vous aurez de matière pour, pour rédiger votre mémoire. Donc, c'est vrai que si vous faites un stage de deux semaines, pour faire un mémoire de, de stage derrière, ça risque d'être compliqué. Donc, mais on n'impose pas de durée minimale de, de stage. Donc vous allez remarquer que tous les cours euh, du Master 2 sont concentrés au premier semestre. Alors là, on rentre vraiment dans un degré de, de spécialisation euh, plus important que celui que vous avez pu voir pour le Master 1, avec, euh, avec des, des matières originales, pluridisciplinaires, encore une fois, donc euh, notamment protection des intérêts patrimoniaux et protection des intérêts personnels des, euh, des personnes vulnérables. Statut des victimes d'infractions pénales, donc matière assez originale, parce qu'on a tendance à, à parler du statut des. Les auteurs d'infractions, euh, là nous on prend le contre-pied, on, on s'intéresse aux victimes d'infractions pénales, voir si justement euh, elles peuvent avoir un statut et dans si c'est le cas, le cas est est. Euh, un peu plus classique mais toujours ciblé droit international européen des personnes vulnérables. Alors vous allez, euh, vous allez voir que quand il n'y a que personnes vulnérables, par exemple droit international européen des personnes vulnérables, c'est parce qu'en master 1 vous avez droit international européen de l'enfant. Voilà, il y a le pendant master 1, master 2. Voilà, droit de la peine, de la psychologie euh, des personnes vulnérables. Vous l'aviez vu, il y a des psychologies de l'enfant pour le master 1, éthique des situations de vulnérabilité, droit de scénario, Et l'anglais, oui, j'ai eu. On a l'anglais dans les deux, euh, dans les deux euh, années de master, donc euh, à hauteur de 21 heures euh, dans, chaque, euh, dans chaque master. Et le second semestre, c'est un second semestre qui est vraiment consacré euh, au stage. Et à, la ré... et à la réalisation de votre mémoire. Alors, sachant qu'on est une formation qui se veut professionnalisante, mais que néanmoins, euh, vous aurez tout à fait la possibilité de euh, faire un mémoire de recherche, si vous le souhaitez. Voilà. Et euh, module préparation individualisée au concours, donc c'est un module qui est facultatif, euh, qui, bon, qui fera l'objet d'une inscription euh, au début du, euh, du second semestre pour ceux qui ont envie de se préparer au concours, quel que soit le concours, concours de la fonction publique, concours euh, plus classique, j'allais dire, examen CRFPA, euh, concours OMM, euh nouveau concours commissaire de justice, etc. Euh, les concours de la PJJ, euh, protection euh, judiciaire de la jeunesse, tous ces concours-là euh ont, il y a une, une, une préparation pour ces concours. Alors les conditions d'admission. Alors il faut savoir que pour le master, master 1, master 2, c'est euh, possible d'y entrer en formation euh, initiale ou en formation continue. Euh, sachant que les conditions d'admission, elles sont extrêmement classiques. Hein, pour euh, le, la formation initiale, il faut pour le master articulaire titulaire d'une licence en droit, pour le master. Euh, euh, deux, il faut être titulaire d'un Master 1, voilà. Donc, très très classique, ou d'un diplôme admis en équivalence qui répond au cadre européen et national. Et pour la formation continue, il faut faire euh, l'objet d'une validation des acquis. Voilà, alors c'est un dossier particulier qui passe pas par le même canal et euh, pour lequel on peut être amené euh, à, à faire des entretiens. Sachant que généralement, pour les... les Master 1, Master 2, il n'y a pas d'entretien, sauf si vraiment un dossier nous interpelle et qu'on ressent le besoin de, de rencontrer l'étudiant. Euh, Dans ce cas-là, on, on va organiser des entretiens, mais généralement, ça se fait uniquement sur dossier. Alors, dossier de candidature, j'ai simplement mis les points qui m'intéressent moi quand je, je fais la sélection, euh, mais bon, évidemment, on vous demandera plein d'autres choses, hein, plein d'administratifs, de, de, de, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le relevé de notes de toutes les années précédentes, bien sûr, ce que vous avez, si vous avez qu'un demi-semestre, par exemple, là, vous êtes en licence 3, vous avez votre semestre 5, bon, bah, évidemment, je n'exigerai pas le semestre 6. Euh, le CV, très important, donc euh, vraiment un CV qui permet de voir un petit peu votre profil, vos expériences, vos loisirs, ce, voilà, ce que vous aimez, ce qui permet de cerner votre personnalité. Et la lettre de motivation. Alors, lettre de motivation, je m'arrête aussi un instant sur la lettre de motivation, c'est véritablement enfin, important pour moi parce que c'est vraiment euh, le pourment du du CV, c'est ce qui va permettre aussi de, de, de mieux vous connaître, de, de déterminer votre projet professionnel, de voir si, par enfin, vous m'en rendre compte si euh, notre formation permet d'y répondre ou pas. Souvent, la lettre de motivation, euh, on est tous passés par là, hein, la voilà, première, euh, c'est véritablement pas un bon moment parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on va mettre, on ne sait pas comment comment tourner les choses. Voilà, Soyez sincères, soyez vous-même, euh, faites pas des, des lettres de motivation à l'emporte-pièce parce qu'on il y a beaucoup de dossiers, donc on euh, a souvent des lettres de, de motivation qui se ressemblent, et c'est souvent la lettre de motivation qui va qui va se, se détacher des autres parce qu'elle aura un peu plus d'originalité, un peu plus de personnalité, qui va faire la différence. Donc vraiment euh, attention à la à la lettre de motivation, prenez prenez-en euh, grand soin et, et mettez vraiment de vous dans votre lettre de motivation. Euh, Informations qui vous intéressent aussi pour le dépôt des candidatures, alors ça normalement, ça figure sur le site. Euh, à partir du 31 mars, le dépôt des candidatures sera possible et euh, jusqu'au euh, 4 juillet, inclus, puisque la première commission se réunira le 5 juillet. Euh, voilà, donc euh, après, donc il y aura une, une première sélection, il y aura une liste d'attente. Et, euh, et voilà, ceux qui seront admis à s'inscrire seront, seront informés. Ceux qui ne seront pas admis à s'inscrire seront, seront informés aussi. Euh, alors sur les débouchés du master, rien de très, très original pour commencer, tous les métiers de la justice. Euh, L'avocature, la, le, le notariat, je vous parlais du nouveau, euh, du nouveau euh, concours de commissaire de justice. Qui, est ouvert, euh, qui sera ouvert en 2021-2022, euh, qui est simplement la réunion des métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur. Voilà, le métier d'huissier de justice va disparaître, de même que le métier de commissaire-priseur, et ce sera remplacé par le métier de commissaire justice. Voilà, un, un métier, un métier euh, nouveau, parce que les deux, euh, les deux pouvaient fonctionner ensemble, mais ce n'était pas systématique. Donc, vraiment un nouveau métier avec. Euh, avec des missions intéressantes, bien sûr, euh, la magistrature, etc. Après, il y a les métiers de la fonction publique aussi, métier de rédacteur euh, territorial, bon attaché territorial, mais c'est loin du niveau master, c'est plus niveau licence, euh, commissaire police, directeur d'hôpital, etc., etc. Évidemment, les métiers euh, spécifiques de la petite enfance, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, je vous en parlais tout à l'heure, euh, conseiller d'insertion euh, et de probation dans les, euh, dans les établissements de protection des mineurs, ça, c'est aussi un débouché euh, euh, tout à fait possible. Les métiers spécifiques à la protection des majeurs vulnérables, notamment euh, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui est un métier en plein essor. Euh, il y a vraiment du travail dans cette, dans cette branche-là, donc ça peut être intéressant. Et tous les métiers du monde associatif, parce qu'avec un profil qui est typé sur euh, véritablement la prise en compte euh, de l'humain euh, en sortant du master, c'est souvent un profil intéressant, même si... Je ne vous cache pas que l'associatif reste un monde extrêmement fermé et difficile d'accès. Difficile euh, simplement, euh, les autres diplômes, et puis de toute façon, euh, Véronique Boulu qui est à côté de moi vous, dira, vous en dira quelques mots après, mais on, on propose d'autres diplômes en plus du master, donc le diplôme d'État de médiateur familial, euh, le, le diplôme de conseiller conjugal et familial pour mon arrière, excusez-moi. On peut dire, on peut dire euh, les certificats universitaires, euh, voilà, Alors, si tu, tu voilà. répondre à une question, diplômes universitaires. Voilà, donc de toute façon, si vous avez des questions sur ces diplômes, euh, sur ces diplômes spécialisés, Véronique, euh, vous, ce sera un plaisir de vous répondre. Et euh, dernier point, euh, vraiment les forces de notre, de, de notre engagement, donc euh, il y en a quatre. Euh, il pourrait y en avoir plus, euh, mais, mais voilà, c'est vraiment les quatre points forts. Pas forcément classés euh, par de la plus importante à la moins importante, hein, mais la, la force numéro un, c'est l'accompagnement personnalisé. Véritablement, euh, on a à cœur d'accueillir de, de, de, et d'accompagner euh, chaque étudiant de son entrée dans notre formation dans nos formations jusqu'à la fin. Euh, vraiment. Euh, donc ça, c'est un point important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La force numéro 2, c'est l'approche pluridisciplinaire. Euh, c'est ce qui fait aussi la force de l'Institut, euh, plus généralement, c'est que euh, pour parler du master, euh, c'est un master de droit, hein, mais, euh, je, ne cesse de le rappeler, mais néanmoins, euh, c'est un master qui est ouvert sur d'autres disciplines, sur la psychologie, sur, sur euh, la philosophie aussi. Moi, j'aime bien faire un petit peu de philosophie euh, en cours sur la philosophie, sur l'éthique, sur sur toutes ces questions-là qui sans enfin, lesquelles le droit finalement n'est pas un droit vivant, semble-t-il. Donc il faut réfléchir au-delà du droit stricto sensu pour euh, véritablement euh, se rendre compte de l'implication des règles et, et de leur implication et de leur application numéro 3, alors celle-là elle me tient tout particulièrement à cœur, c'est euh, l'humain au cœur du droit. Donc ça euh, véritablement dans le, dans le master c'est ce que j'essaye de, de transmettre véritablement, c'est que euh, on a souvent tendance quand on est juriste à vouloir faire rentrer euh, des gens dans des cases, parce que les cases sont préétablies. Et moi je crois que pour bien réfléchir le droit, il faut essayer d'adapter le droit aux personnes euh, auxquelles euh, il a vocation à s'appliquer donc voilà, donc le droit, enfin l'humain au cœur du droit, et non pas le droit au cœur de l'humain, hein, même, même si euh, c'est une, une réalité aussi. Euh, voilà, donc c'est véritablement, véritablement une force, une force importante. Euh, et quatrième et, et dernière force, c'est les effectifs. Alors à relativiser, parce que c'est vrai que le Master 2 euh, peut être plus important que dans d'autres formations. Cette année, ils sont 40, donc ça peut paraître, ça peut paraître très important. Mais comme on a... Euh, une quarantaine d'étudiants de, de, qui sont sélectionnés en Master 1, à peu près, pour 40 étudiants en Master 1. Quand ils restent tous l'année d'après, ben on a un effectif de 40 Et même s'il y en a 35 du Master 1 qui décident de poursuivre sur le Master 2, ben on va quand même donner la chance à ceux qui viendraient, viendraient de l'extérieur, qui voudraient rentrer directement en Master 2. Donc, généralement, c'est cinq places qui restent. Les ouvre à l'extérieur. Donc, ça fait des gros effectifs, mais sachant que c'est beaucoup sous forme, le Master 2, c'est beaucoup sous forme d'oral, de, d'exposé, de, de séminaires, de discussions. Donc, finalement, c'est pas du euh, non. Ça fait, ça fait deux ans qu'on a une promo de 40 en Master 2 et ça se passe, ça se passe très bien euh, comme ça. Donc, à peu près 40 Master 1, 40 Master 2, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir cet accompagnement euh, tout à fait individualisé. Et du coup, je vais laisser la parole à Alexandra tout de suite, qui est la meilleure ambassadrice du Master qu'on puisse savoir, qui a, qui a part, enfin, qui est diplômée de, de l'année dernière, diplômée du Master 2, et qui va nous dire quelques mots de, de son expérience. Eh bien, merci, merci. Euh, Eh bien, moi, je suis arrivée directement au, au Master 2, euh, donc j'avais fait mes études euh, précédemment à l'université Jean-Léon-Lon-Trois. Euh, et c'est vrai que bah, les, les quatre forces qui viennent d'être expliquées, c'est réellement ce que je cherchais également, c'est ce côté euh, bah, humain, les effectifs réduits, euh, le fait qu'on puisse échanger, parce que c'est vrai que, bon, bah, ceux qui connaissent les, les, les facs où on est 400, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir échanger, même si les cours sont accessibles, mais c'est tout autre chose. Euh, sinon, bah, concernant la lettre de motivation, c'est vrai que euh, je rejoins Stacy vis-à-vis de ce qu'elle a pu vous dire. Euh, moi, très clairement, j'ai vraiment parlé avec le cœur et j'ai vraiment expliqué pourquoi je voulais être dans ce Master 2, euh, parce que j'attache une grande, une grande place à la famille. Et je pense qu'à partir du moment où on est soi-même, il n'y a pas de raison que, que votre lettre de motivation ne reflète pas votre personnalité au-delà de votre CV. Euh, ensuite, si je peux dire un autre mot sur euh, la deuxième partie de l'année où il y a le stage, le mémoire et euh, l'accompagnement, moi j'ai euh, choisi euh, l'option aussi accompagnement auprès euh, de ce qui pour euh, le concours d'avocat. Euh, bah c'est vrai que euh, je pense que j'aurais jamais eu la chance euh, de pouvoir avoir ce, ce, ce service-là et cette écoute-là euh, même euh, en étant dans une prépa privée et bah, c'est vrai que euh, bah, c'est différent on a quelqu un quelqu'un qui vous écoute qui vous connaît parce qu'elle euh, vous a eu aussi en cours donc forcément elle euh, elle voit vos points forts euh, et euh, vos points faibles et vous allez travailler avec euh, avec euh, Madame Tézard euh, entre autres et euh, et c'est euh, bah, voilà c'est un, un petit bijou donc euh, bah, moi euh, bah, moi je vous conseille de de venir dans ce master 2 si vous voulez euh, vraiment euh, développer ce côté personne vulnérable enfin ça nous offre une perspective et une ouverture d'esprit euh, énorme moi je ne pensais vraiment pas euh, c'est vraiment sous format oral c'est vrai que bah, effectivement je trouve que c'est une très bonne idée de mettre le format débat aussi dès le master 1, parce que justement en fait on n'a pas été assez entraîné à parler à l'oral je trouve que c'est essentiel surtout dans l'outil du droit. Quoi que vous fassiez, il va falloir que vous parliez, que vous vous expliquiez correctement. Et vraiment, le Master 2 nous euh, met à l'aise avec ça. Euh, bah, généralement, les, la sélection est faite autour de personnes toutes bienveillantes. Et il euh, n'y a, a pas eu de jugement, même si on vient d'endroits de, de, de, totalement différents. Il y a quand même cette cohésion où on est tous d'accord sur, sur, ce, sur ce choix de Master 2 et il euh, y a une écoute, et c'est super agréable. Voilà, on n'est pas à piloter sur notre ordinateur comme les, les autres années, et c'est un, un partage, il faut pas... Moi, je pouvais avoir peur de, de m'exprimer auparavant et donner mon point de vue. Là, vous serez écouté, vous ne serez pas jugé et ça, c'est... Bah, moi, ça a été vraiment un, un second souffle, en tout cas, par rapport à, au système lambda de l'université. Là, c'est qu'il y a un réel accompagnement, et euh, bah, je pense que c'est le meilleur moyen de, de finir ces années d'études et de s'ouvrir aussi à la vie d'après, où il va falloir que vous exprimiez, que vous vendiez auprès de recruteurs, employeurs. Et pour moi, c'est le meilleur master 2 et je suis très contente de l'avoir fait. Qu'est-ce que je peux en rajouter ah, d'autre, visiblement, mais... Est-ce que tu as fait la suite la... Bah, que tu as trouvé là Eh bien, du coup, bah, j'ai testé le... J'ai fait le, le concours d'avocat, donc il s'est qui a être négatif mais c'est pas grave parce que bah y a eu tout un processus il y a eu tout un accompagnement j'ai appris beaucoup aussi sur moi mais quand même voilà c'est une grosse préparation et quoi qu'il enfin, quel que soit le résultat en fait pensez plutôt au processus euh, dans, de, dans lequel vous vous êtes engagé plutôt que le résultat alors après voilà le concours des avocats je vous apprends rien d'avoir du premier coup, c'est quand même rare donc après voilà il y a des questions qui se sont faites aussi, euh, des, des raisonnements qui se sont faits personnellement et euh, bah, j'ai décidé de pas le repasser et puis ensuite bah, j'ai postulé euh, dans, la, dans la fonction publique et donc du coup je commence là en, au 1er avril en tant que vacataire euh, au tribunal judiciaire de Lyon et euh, je travaillerai euh, au sein du service des affaires familiales, bah, qu'est- ce que je voulais et euh, je pense que ça a été aussi avant tout, en étant moi-même, que, que j'ai pu euh, j'ai pu accéder à ce poste et euh, en partie par euh, le, le parcours que j'avais fait et euh, le master 2 que j'ai fait, ça c'est une c'est Donc voilà. Merci. Bon, <rire> ouais, peut-être, euh, avant qu'on passe aux questions, il oui, oui. Euh, peut-être bah, par rapport à ce que vous venez de dire, Alexandra, je vous remercie, effectivement, vous témoignez euh, de façon, enfin, vous avez la bonne ambassadrice. c'est <rire> ça euh, donc, ce que vous avez dit, c'est le terme « affaire familiale. Donc, euh, moi, je représente, enfin, je suis directrice pédagogique de la formation du DEMF, donc des termes et des dont vous me parlez. Lorsque dans Master 1, on mmh. parlait de la méthode de résolution des différents et des litiges et euh, donc c'est un petit d'état et ce que je vous propose c'est vraiment de répondre à des questions spécifiques plutôt que de développer mais euh, ce qu'on peut dire par contre c'est qu'il est possible de suivre euh, la formation Master, la formation des EMF. nous avons accompagné jusqu'à présent deux personnes qui l'ont réalisé et parce que ça correspondait justement à ce qu'on a pu mettre en place dans un accompagnement euh, très spécifique et très personnalisé. Mmh. Merci de nous avoir écoutés, et puis on va répondre à vos questions là. Alors la question c'est, bonjour, pour la recherche de stage en M2, vous avez des partenariats avec des structures Alors, on n'a pas de partenariat à proprement parler avec des structures, on a un, un réseau qui nous permet éventuellement de trouver des stages, mais euh, c'est quelque chose qu'on fait en dernier ressort, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est que ce soit vous qui trouviez votre stage pourquoi Parce que ça vous permet dès le Master 2 de vous confronter à la réalité du marché, à la réalité de l'emploi. Et c'est très important et très formateur. Donc, ça veut dire que si vous ne trouvez pas de stage au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, on vous aide. Mais par contre, l'idée, c'est que ce soit véritablement vous qui trouviez votre stage, qui démarchiez, parce que euh, justement, on ne se rend pas forcément compte et ça, et ça aide aussi euh, pour la suite, pour savoir dans quelle voie on se, on se dirige, parce qu'il y a certaines voies, où vous allez vous en rendre compte vous-même, qui sont complètement bouchées. Et si moi, je trouve le stage, vous n'allez pas vous rendre compte de la difficulté à exercer ce métier-là et à pouvoir avoir une opportunité d'emploi dans, dans, dans cette branche-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de partenariat, on a un réseau, on a, on a, voilà, on a des contacts qui, qui prennent nos stagiaires, mais c'est quelque chose qu'on déclenche en dernière fois. Peut-être pour compléter, pour tous les autres stages, je me permets de vous dire, euh, Donc nous nous avons des sites qualifiants pour le DEMF et je pense que pour compléter ta réponse, nous travaillons avec le réseau et les partenariats que nous, que nous créons, nous aident euh, effectivement à voir comment euh, positionner les personnes au niveau des stages, mais surtout à être complètement ancré dans la réalité professionnelle. Alors euh, Amélie pose euh, la question piège, euh, quel est le profil de nos étudiants Il n'y a pas de profil, c'est justement ce que je veux pas. Je veux pas qu'il y ait un profil d'étudiant. je veux pas que tous euh, mes étudiants se ressemblent. Donc il euh, y a une, y a une, une hein, genre, hein, <rire> <rire> euh sur, les, sur nos promotions, il euh, n'y a, a pas deux étudiants qui se ressemblent, véritablement. Pourquoi bah Parce que euh, quand, on, quand je fais la sélection, je, je recrute. Pas, je ne choisis pas des dossiers, véritablement, je choisis des personnes. C'est pour ça que j'insistais sur le CV, la lettre de motivation, notamment. Euh, bah, bien évidemment, les notes, c'est un, un prérequis, donc on les regarde. Mais euh, très honnêtement, euh, entre un étudiant, et je vais parler sincèrement, entre un étudiant qui a eu 16, toute sa scolarité, mais la lettre de motivation, profil, euh, voilà, pas forcément qui, qui m'intéresse, avec une lettre de motivation type euh, CV, ou bon, bah, pas véritablement d'expérience, et ben, et, et, un autre qui a eu 11 toute la scolarité, mais qui est besogneux, qui a, qui a eu plein d'expériences, qui a une jolie personnalité qui ressort de sa lettre de motivation. Je vous mens pas, je choisirais celui qui a eu, euh, peut-être des moins bons résultats, mais dont le profil s'inscrit plus dans notre, dans nos valeurs et dans notre démarche. Donc, euh, je, je peux pas vous dire, bah voilà, il faut autant pour être admis en, en, master. Bon, évidemment, il faut avoir validé, euh, sa licence pour Master 1, son Master 1 pour Master 2, ça c'est une évidence, c'est un prérequis, mais il n'y a pas de profil, c'est vraiment, euh, il faut avoir envie de venir, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est il faut juste avoir envie de venir euh, et savoir l'exprimer et, et être capable de me le faire ressentir, euh, parce que parce que comme ça, moi, je, je, je suis sensible, je, je mets beaucoup de, de temps à sélectionner les étudiants, c'est pas quelque chose que je fais par-dessus la, la jambe entre, entre le, la poêle et le dessert, si je puis dire, c'est vraiment que quelque chose que. que je, je, je prends vraiment le temps, je lis tous les dossiers, euh, voilà, je, je fais les sélections, je resélectionne, ben voilà, c'est un vrai processus hein, de sélection. Donc, euh, véritablement, je, je, je recherche des étudiants qui, voilà, qui, qui, qui, qui ont envie d'être là. Et donc, ceux qui ont envie d'être là, ça, ça peut être ceux qui ont eu tout, toujours 16, mais qui ont une jolie personnalité, ceux qui ont eu peut-être euh, des, des résultats un peu plus en dentie, mais qui ont un vrai projet, projet professionnel et qui ont véritablement envie de de devenir dans, dans le master, euh, voilà, c'est donc pas de profil à proprement parler euh, pour nos étudiants. Et c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas. Et puis je pense chérie, j'étais loin d'être le profil euh, à 16 de moyenne euh, avant d'arriver euh, à l'UQI et euh, à isf en tout cas. Et euh, c'est vrai que euh, voilà, soyez, euh, soyez vous-même parce que c'est ça qui fera la, la différence et qui permettra de euh, qui permettra d'être dans ce Master 2, oui, non, ce ne sera pas vos notes. Les notes, voilà, c'est comme euh, ce que Madame Tétain vient de dire, euh, c'est un prérequis, voilà, faut que vous ayez 10 sur 20, mais et après, voilà, c'est pas parce que vous êtes le plus brillant que euh, vous serez forcément pris c'est votre personnalité et comment euh, vous allez euh, euh, rédiger votre lettre de motivation et ce que vous êtes, vos expériences qui fera, qui fera la différence, c'est certain. Et petite précision, parce que je, je sais qu'Alexandra aura l'humilité pour ne pas le dire, c'est que Alexandra a terminé majeure promo. C'est la majeure de la promo de, de l'an dernier avec 16 de moyenne. Voilà. cru Pourtant, elle nous dit qu'elle n'avait pas un profil, euh, non, c'est sur le papier, elle n'avait pas 16 de moyenne Mais joli profil, jolie personnalité, et puis euh, voilà, elle a travaillé, elle a... Je pense qu'elle a aimé ce qu'elle faisait oui. aussi parce que je crois que c'est important d'aimer ce qu'on fait, c'est pour, pour bien le faire. Et, euh, et voilà, et elle a terminé euh, ma genre de, de promo. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de profit. Alors, Delphine, bonjour. Concernant le DEMF, c'est pour toi, Véronique. Il semble que le mémoire est soutenu en février de l'année 3. Est-ce que les cours se poursuivent de septembre à février ou est-ce qu'ils se terminent en Ouh là là, ça c'est une, euh, une personne qui s'est bien renseignée. <rire> alors, effectivement, la, par la particularité du, du DEMF, c'est un diplôme d'État. Donc, euh, là, vous avez parlé fait que le master, il y avait un mémoire qui était réalisé à l'intérieur du CLIF à l'ISF en tous les cas, le diplôme d'État nous amène à travailler avec notre organisme de tutelle qui est donc la Direction régionale départementale de la cohésion sociale. Donc euh, le diplôme d'État de médiation familiale se prépare en deux ans à, à partir de, 400 heures de à 405 heures de formation et 105 heures de stage et euh, la formation se déroule ici à l'ISF de septembre à avril sur les deux ans. Effectivement, de avril-mai-juin jusqu'en février de l'année d'après, vous rédigez votre mémoire, puisque c'est la direction, enfin voilà, la DRDCS, qui organise le mémoire, enfin la, la passation du DEMF. Voilà. Là, on rentre vraiment dans un aspect très technique de l'ingénierie de la formation qui fait euh, effectivement la différence entre d'autres formations que nous proposons à l'ISF, qui sont plus des formations maison, alors que le DEMF est une formation qui est vraiment diplôme, enfin c'est un diplôme qualifiant professionnel, mais d'état. Voilà. Donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question film mais... Euh... Est-ce qu'il est qu y a des cours, est-ce que les cours se poursuivent de, de, de, de, de, de, de, de septembre se à février? Oui. Non, alors comme tu as parlé effectivement de l'accompagnement au niveau du mémoire, bien, nous pratiquons de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement personnalisé, nous répondons à toutes les sollicitations de façon à vraiment accompagner les, euh, et bien les, les, les étudiants, les stagiaires, on appelle les stagiaires en formation continue, euh, de façon à les accompagner parce que c'est un moment où on n'a plus le la dynamique de groupe. Je pense que c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans d'autres formations. Euh, donc, bien sûr, les groupes sont autonomes et il y a aussi cette dynamique de groupe. Et là, nous les accompagnons euh, parfois de façon individualisée aussi. Ça répond à la question. Ouais. Merci. Alors, Camille qui demande si on sait ce que les autres étudiants de la promotion ont fait en sortant du master. Alors, il euh, y a une enquête qui est faite auprès de nos étudiants. Donc, ça, c'est... Euh, c'est notre assistante, donc euh, Corinne qui s'en occupe. Donc nous, on a des remontées. Alors après, on le sait plus ou moins avec les étudiants avec lesquels on reste on en contact. Euh, mais euh, là, c'est pareil. Il n'y a, a pas de profil type de profession quand on sort du master. Il y en a qui, euh, qui euh, travaillent dans les établissements pénitentiaires il euh, y en a qui, euh, qui travaillent, euh, bah, qui deviennent euh, avocats et, et souvent il faut un temps parce qu'il y a les concours après le master donc ce qui se passe c'est que euh, souvent on a euh, un retour vraiment de ce qu'ils font euh, de, le, du métier qu'ils exercent deux, trois ans après, voire plus quatre ans euh, parce qu'il y a les formations l'université en soi euh, même si le diplôme permet euh, de, de travailler dès la sortie euh, de, on n'est pas forcément obligé de, de de repasser un examen ou un concours en sortie de, de diplôme, mais l'université en soi ne vous forme pas un métier, l'université vous forme à réfléchir. Donc après, dans les métiers du droit, souvent on a des examens, on a des concours. Donc euh, voilà, mais on a, oui, on a des des, euh, des remontées euh, de ce de, qu'au fond des, nos étudiants depuis euh, l'ouverture du master. Voilà, il y a des enquêtes qui sont menées, donc ça, pour avoir plus de, de renseignements, il faut directement écrire au, au secrétariat euh, parce que euh, a toutes les, toutes les ressources nécessaires. Johanna demande pour les cours en M2, ce sont euh, des professeurs et ou des professionnels extérieurs. Voilà, ce sont des professeurs et des, euh, profé, des professionnels extérieurs. Il y a tout. Il y a des... Euh, voilà, il y a, il y a des universitaires, des gens qui font que ça, comme c'est mon cas, et il euh, y a des professionnels, euh, des juges. Là notamment peut-être, alors là je, je m'avance un peu, hein, mais c'est quand même assez avancé, mais euh, notamment pour euh, pour le master 2 l'année prochaine, euh, j'ai pris attache avec un, un juge qui euh, pourrait faire des cours en plutôt accès droit pénal, et c'est un juge qui a qui a eu une importance assez significative dans les procès Charlie notamment. Donc euh, voilà, c est, c est des, un... il va être à la retraite et puis du coup, il n'a pas envie d'être à la retraite, enfin ne peut plus faire en tout cas. Et euh, du coup, il a envie maintenant de transmettre son expérience. Donc, euh, donc il y a, euh, que ce soit en M2 ou en M1, d'ailleurs je réponds pour le M2 parce que la question portait sur le M2, mais en M1 aussi, il y a aidé professionnel. Euh, et c'est pareil, l'année prochaine en Master 2, euh, une, une intervenante euh, je ne sais pas encore sur quel format, hein, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est décidé cette semaine, mais euh, une professionnelle, donc elle a un peu tout fait. Elle, elle a été avocate, elle est administrateur ad hoc, elle est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc elle a, elle a vraiment plein de cordes à son arc. Et elle voudrait transmettre euh, euh, au Master 2 sur euh, les autres métiers. Il n'y a pas que l'avocature, justement, euh, le métier d'administrateur ad hoc, le, le métier de mandataire judiciaire, c'est des métiers qui sont très nés. Je vous le disais tout à l'heure, c'est des métiers qui sont peu connus, donc il y a, y a de la place. Euh, donc euh, voilà, donc on, on organisera je pense sur une, une demi-journée euh, une présentation de ce qu'elle fait, de, de ses métiers je dirais et puis avec la possibilité d'échanger avec elle mais après vous pouvez aussi un, euh, échanger avec vos intervenants plus réguliers mais ça je viens de mettre en place aussi de manière régulière dans les années à venir de faire intervenir aussi des, des, des, des personnes sur des demi-journées pour parler d'autres métiers du droit parce que souvent on pense à la magistrature, à l'avocature et au travail. Et il y a plein d'autres choses. Avec le droit, vous pouvez faire plein d'autres choses. Et vous pouvez même faire des choses qui n'ont rien à voir avec le droit. Euh, donc, Françoise qui demande avez vous, allez-vous aussi courir la partie DU en criminologie euh, Alors, je, non, a priori, non. Enfin, euh, dans le master, si c'est la question dans le master, on aborde la criminologie, mais il y a, à côté, il y a un BU en criminologie. Donc nous, on n'enquête pas, en fait, on, on s'organise, on est tout, c'est une grande, une grande organisation, mais on a à cœur de pas empiéter les uns sur les autres. Sinon, on se s'aborde nous-mêmes. Ce qui n'aurait pas tellement de sens. Donc non, euh, non, on n'enquête pas du tout sur le BU criminologie. Donc il euh, y a de la criminologie, il y a un aspect criminologique dans les cours, mais par contre, ça ça n'a pas de... de alors, ça n'empêche pas en tout cas sur le et Il Et demain quelle est la différence entre une université catholique et une université d'État. Euh, L'université catholique est privée, est, elle est financée euh, essentiellement par des fonds privés. Alors que les universités euh, publiques sont subventionnées par euh, par, euh, par l'État. C'est la principale différence. Alors attention quand même pour parler du master. Nous on est conventionnés avec une université publique, on est conventionné avec Lyon 2. C'est-à-dire que les diplômes c'est pas l'UCLI qui les délivre, c'est Lyon 2 qui les délivre. Donc, euh, c'est vraiment, c'est une, un, une force supplémentaire pour le pour le, pour le le master, parce que euh, souvent, on peut vous dire, oui, mais alors l'UCLI, comment ça marche Oui, mais en fait, sur vos diplômes, il y a marqué Lyon 2. Alors, il y a marqué Lyon, Lyon 2, euh, UCLI, hein, ça apparaît, mais c'est véritablement l'université euh, publique qui... Euh, qui, euh, qui délivre euh, les diplômes. Donc, c'est aussi un gage de confiance euh, de, de, de cette université qui est Lyon 2 envers la formation qu'on propose, un gage d'intégrité de, de, par, par rapport au contenu des enseignements euh, et euh, des intervenants de Lyon 2, des, des, des enseignants de Lyon 2 interviennent dans, dans notre master aussi. C'est une vraie collaboration avec, avec Lyon 2 et qui, qui, est, qui est très importante pour nous et qui euh, est véritablement un gage de, un gage de qualité. Euh... Oui, le diplôme sera dit reconnu. En fait. Oui, voilà. voilà. Parce que des fois, on entend, est-ce que c'est reconnu, pas reconnu? Et en fait, oui, du fait que ça soit aussi affilié à l'université Lyon 2, c'est pas reconnu. Complètement. Il n'y a, de... ouais. a, a pas de doute sur la crédibilité du diplôme. Voilà. Ouais. Complètement. <rire> le pourcentage d'insertion professionnelle avec le, avec le master, alors moi, je ne l'ai pas. Euh, le pourcentage, euh, alors je l'ai pas bon, pour l'année dernière de toute façon c'est trop récent. Euh, on avait des chiffres euh, qui dataient de, euh, de 2017-2018. Euh, alors j'ai des plus en tête donc je ne vais pas vous dire de, de bêtises ou de partir sur des, sur des faux chiffres, ça c'est pareil. C'est euh, notre assistante Corinthy qui a tous les chiffres de, de ce rendu-là, mais c'était des chiffres d'insertion professionnelle qui étaient loin d'être négligeables. Voilà, on est. Alors on est. Je vais pas dire on est bien meilleur en pourcentage d'insertion que de l'université publique. Hein. Euh, pas du tout, parce que parce que ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend du marché, ça dépend du moment. En ce moment, par exemple, si on prend la situation actuelle, trouver un travail c'est extrêmement compliqué. Trouver un stage déjà l'est. Alors trouver un emploi, c'est vraiment vraiment compliqué. Euh, mais mais voilà, on est, on est dans les. dire, on est dans la, la norme de de. Ce qui... Voilà, pour rester neutre et pour pas vous donner de chiffres que je ne, que je n'ai pas, mais en tout cas, on est, on est très, très correct, correct plus dans le, le, le niveau d'un, le pourcentage d'insertion de, de, nos, de nos étudiants. Alors, comment s'organisent les cours en ligne pendant le, les confinements? Euh, alors, on s'est adapté, hein, L'année dernière, c'était chaotique parce que c'est tombé dessus et que, euh, bah, on, on savait pas. Comment faire On n'était pas dessus parce que l'enseignement, c'est l'enseignement c'est du face à face, c'est de la transmission directe, c'est pas de la transmission derrière un écran. Euh, donc euh, voilà, on ne savait pas faire, donc on a fait comme on pouvait l'année dernière. Et puis, euh, évidemment, on a anticipé cette année, on a réfléchi. Euh, alors, euh, pour parler encore une fois du, du Master, euh, bon pour les masters 2, euh, on s'est adapté beaucoup cette année. C'est-à-dire comme c'était des exposés, comme c'était euh, euh, des, des séminaires, alors euh, on faisait sous forme de discussion. Alors il y a le chat, maintenant on travaille avec Teams, il y a le chat à côté. Donc Et comme c'est sous forme de discussion, bah, on discute, on échange. Euh, en Master 2, c'est pas des cours classiques, c'est ce c'est pas des cours magistraux. Donc c'est vraiment plus dans la discussion, etc. Et pour les, les cours où il y avait des, euh, des exposés à faire, et ben nos étudiants ont fait preuve d'une grande inventivité, c'est-à-dire qu'ils se sont filmés, ils ont fait des vidéos. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup innové dans leur façon de faire leurs présentations. Donc, en fait, ils faisaient un support, donc, ce soit sous forme de podcast, sous forme de vidéo, en se mettant en scène, des hein, choses un peu plus classiques, ça dépendait aussi des, des personnalités de, des uns et des autres. Ils nous envoyaient la vidéo, ils la transmettaient à leurs camarades, on la regardait en amont, et en fait, le temps de cours, où normalement vous étiez censé faire votre exposé pour pas avoir des temps d'écran trop long, et ben en fait, ils, en deux trois points, ils, ré, ils rappelaient voilà, les, les points qui les avaient alertés par rapport à leur sujet, et puis après, on discutait tous ensemble. Donc euh, voilà, moi je suis très en retrait en master 2, j'interviens, j'intervenais dans le chat comme les autres, je posais mes questions, etc. Donc euh, ils répondent, et alors évidemment à la fin on reprend les points essentiels pour être sûr que voilà, on recadre à la fin, mais c'est vraiment de après, pour le master 2, c'est particulier. Pour le Master 1, c'est un peu, bah, tous, les tous les enseignants font un petit peu, un petit peu comme ils, comme ils veulent. Donc, on est euh, certains font du cours un petit peu plus classique. Moi, par exemple, euh, j'ai deux cours ce semestre en master 1. Je fais deux cours euh, le CM de droit des successions et le CM d'administration des biens de mineurs. Et bien, j'ai adapté mes cours, c'est-à-dire que j'envoie à mes étudiants des supports de cours. Euh, un J'essaye un peu de, de rendre ludique, donc avec des questions, euh, des questions sur des points importants, donc il y a cours, hein. mon cours. Alors c'est le support, il y a mon cours. Donc les choses sur lesquelles il n'y a pas besoin d'y passer euh, du temps, c'est des définitions, c'est des explications, etc. Mais dès qu'il y a un point problématique, je pose une question, comme ça les étudiants ils réfléchissent en amont du cours. Je fais des petits textes à trous, je donne des, euh, des exemples à compléter. Euh, des mises en situation, euh, voilà, j'ai une petite mise en situation, voilà, comment vous, vous régleriez avec les éléments que vous avez euh, cette situation. Voilà, c'est un support un petit peu avec des couleurs, euh, voilà, j'essaie de m'amuser un peu aussi, de, de prendre de prendre du plaisir à le faire. Je mets ça en ligne au minimum une semaine avant le cours, comme ça, les, mes étudiants ont le temps de le travailler, et comme ça, je réduis le temps d'écran. C'est-à-dire que je reprends pas les éléments euh, que j'ai écrits, je les reprends pas forcément, je les passe rapidement, je demande s'il y a des questions, etc., euh, et euh, seulement euh, les points où j'ai posé des questions, où euh, on a des petits textes à des petits exercices, ça on les corrige. Je mets aussi des petits QCM à la fin, euh, notamment l'ordre des successions, on arrive sur une partie un petit peu complexe du cours. Donc je mets des petits QCM comme ça, euh, que, dont je mets le corrigé après, euh, après en ligne, comme ça, ça permet de s'exercer. Euh, voilà, j'essaye vraiment d'adapter mon support de cours à la situation et de réduire le temps d'écran, c'est-à-dire qu'un cours de 3 heures en succession normalement, là en ce moment ça dépend parce que là, là on est en train de faire aussi de la pratique en même temps on travaille sur un cas pratique en même temps donc euh, bah, généralement c'est entre une heure et demie et deux heures, donc ça réduit quand même, donc, la plupart du temps ça réduit quand même de moitié le temps d'écran et c'est important parce que les étudiants passent beaucoup de temps sur les écrans outre les temps de cours, les temps où de où ils il, euh, travaillent sur écran. Donc voilà, Donc on, est, on essaie de nous aussi de se réinventer. Pour les examens de M2, c'est plutôt des euros. Oui, c'est exclusivement des euros. Hein. Il n'y a pas de... Alors, il y a une note en contrôle continu, vos exposés, c'est votre note, vous n'avez qu'une note. Et puis les autres, c'est des notes euh, à l'oral. Et pour les mémoires de stage, euh, c'est un oral... Oui, pour les mémoires de stage, mémoire de recherche, c'est une soutenance de mémoire. Si ce qui se déroule, euh, il y a deux vagues de soutenance, euh, première moitié de juillet et euh, première euh, moitié de septembre. Voilà, deux vagues de, de soutenance. Euh, on s'adapte aux emplois du temps des étudiants aussi, mais il faut quand même que nous, ce soit rentable sur une journée, donc ça veut dire qu'on essaie d'en mettre le maximum sur une journée, euh, parce que euh, la salle de ce une autre Après, ça se passe au mois de... Ça se passe de, de juillet et au mois de septembre. Après, on peut, si vous avez des contraintes particulières, en faire en juin, on l'a fait l'année dernière. Donc, euh, c'est possible, on s'adapte. Mais voilà, grosso modo, fin juin, début juillet et euh, début septembre. Et Delphine, de nouveau, ça c'est pour ça tu as eu la question, euh, quel est le taux de réussite au DMF pour euh, notre institut pour ces dernières années Alors, nous tournons autour de 70%. En sachant que l'année dernière, c'était un peu particulier par rapport à la situation que tout le monde a vécu. Donc euh, on est redescendu à 60% pour l'année dernière, mais je pense qu'on a voilà, il a été tenu compte de la situation mais dans les deux sens, c'est-à-dire je vous ai bien expliqué que c'était notre organisme de tutelle, donc euh, la VRBCS, euh, qui organise ce diplôme, donc c'est un diplôme extérieur, et euh, bien que nous ayons tenté de dire attention, c'était particulier, les stages ont été compliqués, par rapport à ce que tu disais, nous aussi ça a été très compliqué, donc euh, les épreuves ont été compliquées, mais cette complexité a plutôt été soutenue par les jurys en disant, oui certes, mais les personnes qui y sont arrivées finalement, elles ont tenu compte de cette situation et on va valoriser les personnes qui ont réussi à arriver mmh. jusque là. Donc c'est un choix qui a été fait, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une baisse, par contre normalement on est autour de 70%. Euh, nous sommes deux écoles sur la place de nous travaillons ensemble puisque de toute manière le jury est commun. Euh, donc nous tentons de toute manière de travailler ensemble et puisque ce n'a pas dit, c'est que c'est aussi Stécie qui intervient pour les cours de droit. Et je pense que la spécificité du DEMF, tel qu'il est pensé euh, ici à la sciences de la Famille, c'est justement d'avoir cette optique en lien avec ce qui est fait, puisque Cécile fait tous les liens qu'il faut faire elle le fait beaucoup mieux que moi. Et, euh, et c'est vrai que comme euh, elle intervient dans les cours, tous les liens justement avec les avocats, les magistrats, tu parlais du fait d'inviter des magistrats. Euh, Là, la dernière fois que nous avons alors je sais que notre école le fait aussi hein, donc je suis très à l'aise par rapport à ça mais euh, notre école invite aussi un euh, magistrat euh, à la retraite aussi euh, voilà et nous avons cette préoccupation donc voilà au niveau des résultats euh, on l'entend c'est 70% en sachant que depuis euh, la mise en œuvre de ce, de ce diplôme d'état ça a plutôt monté parce que les premiers résultats c'était 50% donc on a travaillé nous avec les membres des jurys du jury euh, pour pouvoir euh, voir qu'est-ce qui faisait qu'on arrivait à 50%. Donc, on a réétudié toutes les grilles de, de notation. voilà On retravaille à chaque fois, on remet sur le métier, notre ouvrage, et pour, euh, effectivement, voir euh, qu'il y ait une adéquation entre la formation qui est proposée et les attentes des jeunes. Et Camille demande certains travaux, euh, enfin, euros travaux sont-ils réalisés en groupe, en masseur de tous, c'est que des, du travail en groupe. Voilà, c'est important aussi d'apprendre à travailler en groupe, c'est pas facile, donc c'est important d'apprendre à le faire. Ça vous prépare pour, pour plus tard. Dans votre vie professionnelle, vous serez amené à travailler avec des gens et il faudra s'adapter au profil que vous avez. et C'est un bon entraînement pour, pour, pour le futur et pour la vie professionnelle. Et je rebondis aussi par rapport aux cours de M2. Il y aura aussi, typiquement, notre, notre professeur, l'année dernière, en droit de la peine, avait aussi proposé, enfin en tout cas, autorisé le fait qu'on puisse aller à la journée du SPIP, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, typiquement, moi, j'ai appris qu'il y avait ce genre de service. Donc voilà, ce master aussi vous, vous parle de métiers auxquels vous n'aviez pas imaginé que vous ne connaissiez pas. Moi, typiquement, je ne connaissais pas. Et il y a quand même cette, euh, cette tolérance où, bah, typiquement, on avait qu'on devait avoir cours. Elle nous avait dit :« Bah, ceux qui veulent y aller, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. » Et bon, bah, c'est peut-être pas toutes les, toutes les écoles qui permettraient de louper entre guillemets le cours pour pouvoir aller voir euh, cette journée-là. Qui, bah, quand c'est une journée, il y, en a, il y en a pas une autre. Donc euh, voilà. Donc ça aussi, c'est. C'est super important parce qu'on vous offre aussi, par vous offre euh, aussi pendant l'année l'opportunité d'aller voir ce qui se passe euh, euh, dans, les, dans les différents types de métiers que ce master vous offre. En tout cas, ouais, c'est important. Donc, euh, Amélie demande quoi et comment est-ce que je peux m'inscrire On s'était Inscrit sur le premier ou deuxième euh, slide de, de, de, de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez vous inscrire dès le 31 mars 2000. Euh, on déjà 2021 euh, et euh, jusqu'au euh, 4 juillet inclus. Euh, et quand euh, comment en ligne euh, Tout se fait en ligne. Donc euh, voilà, vous, euh, à partir du moment où vous allez vous tapez "master droit de l'enfant UCLI, vous allez tomber sur la page, vous avez toutes les informations et puis vous aurez un petit lien euh, « je candidate » ou « je postule » ou « je m'inscris », je ne sais pas comment il sera intitulé. Et donc, euh, et donc euh, bah, à partir de ce moment-là, vous pourrez, euh, vous, pourrez euh, vous inscrire. Alors, autre question, euh, comment avez-vous approché des professionnels ou des entreprises pour trouver euh, votre emploi stage Donc ça, c'est plutôt pour, pour Alexandra, la question Comment je fais Ouais, l'année dernière c'est particulier parce qu'il n'y avait pas de stage parce que comme il y avait le confinement total au moment des stages, oui. euh, mais bon, ça euh, a fait des recherches quand même euh, initialement. Puis, bah alors très clairement c'est activer votre réseau sur LinkedIn hein. comme euh, comme tout le monde, il faut y aller, il faut pas avoir peur, c'est des gens comme nous et euh, puis aussi euh, au sein de au sein de, de la classe, c'est vrai qu'on on, communiquait vraiment entre nous et euh, où est-ce que tu as trouvé euh, Où est-ce que je pourrais chercher ben, Moi, je sais qu'il ben, voilà, y a quand même un, une réelle discussion qui se fait avec, euh, avec euh, tes camarades de classe et, euh, et voilà, et quand on s'écoute euh, euh, un minimum, souvent l'un ou l'autre a des tips et euh, c'est comme ça que tu coup. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été un peu bah, coupé avec euh, la, la situation du Covid Et du coup, <rire> et, euh, du coup bah, on a, on a eu un aménagement et c'est vrai que là aussi sur la réactivité euh, du Master 2 et de l'écoute, on s'est trouvé vachement un euh, réaction, on s'est trouvé une solution bah, qui bah, s'adaptait avec une situation assez exceptionnelle où on n'était pas prêt et, euh, et voilà, et en fait ça, typiquement l'année dernière, on avait euh, à faire un mémoire sur un sujet qui, qui était en lien avec le Master 2 mais euh, qui était vraiment totalement libre, donc ça, ça avait été vraiment super et vraiment une aubaine parce que on a pu vraiment choisir ce qu'on voulait faire. Sur quel sujet on voulait traiter en tout cas. Peut-être je peux. Quel est alors Mélanie Mélanie, quel est l'accompagnement dans l'écriture du mémoire Alors mémoire master. Alors l'accompagnement typiquement tu auras un titulaire donc soit Madame Teta. Soit un autre, prof, un autre professeur s'il est affilié à ce master 2. Euh, et l'accompagnement, en fait, bah, typiquement, l'année dernière, voilà, Madame Tétard était vachement présente par mail. Euh, on pouvait aussi se faire des Skype. Et euh, bah, l'accompagnement, très, très concrètement, euh, il est quand même bah, il est optimal. Il n'y a, a pas de soucis, ils sont vachement à l'écoute. Euh, la moindre question, même sur euh, voilà la méthodologie, la présentation, parce que ça aussi on le sait sur mémoire, faut méthodo, etc. Bah, ils sont ils sont vachement présents, donc euh, ça faut vraiment pas que euh, que tu sois inquiète. Je me permets de te soigner parce que je pense que tu dois avoir le même âge que moi, donc euh, donc voilà donc euh, t'inquiète pas, ça c'est l'accompagnement est là, t'es pas t'es pas laissé tout seul dans ton coin, il y, y a pas de souci à te faire. Pierre demande comment, elle Alors, de Pétain, hein, comment est le campus Alors, j'ai pris la place de madame ça se croit. Comment est le campus Et il y a habituellement des événements qui font vivre la vie étudiante bah, Le campus est top. Enfin, L'endroit, le, enfin, ça a été tout rénové. Hein. C'était l'ancienne prison euh, ah, ouais. euh, de Lyon. Donc, euh, enfin, c'est incroyable. C'est très lumineux. Euh, bah oui euh, Jadis, il y avait une vie étudiante et il y avait pas mal d'événements, donc c'est vrai que ça, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Après, maintenant, euh, au futur, je ne sais pas comment ça va s'organiser, parce c'est un petit peu compliqué, mais, euh, mais oui, non, là, il y avait une vraie vie étudiante. Tu as, euh, as, as un endroit où tu peux aller manger, euh, hyper grand. Euh, tu peux soit prendre euh, euh, ton lunchbox euh, ou euh, prendre... Euh, t'as la cafette, enfin c'est hyper vivant, tout autour bah t'as le tram qui est pas loin, t'as le métro qui est pas loin, euh, t'as plein de boulangers, etc. donc c'est vachement bien desservi ça, hein, y a pas de y a pas de difficulté là-dessus. t'es vraiment en plein centre de Lyon c'est top. moi je peux témoigner effectivement quand on arrive le matin en temps Actuelle, on va dire, euh, on sent vraiment cette vie, cette vie étudiante, ouais. alors c'est vrai qu'on n'a pas pu le reproduire mais souvent dans le hall il y a des stands euh, d'étudiants donc euh, avec des petites choses à manger, des petites choses à voir, bon, bah, pas pour moi mais bon euh, voilà, je reste quand même et je vois effectivement qu'il euh, y avait aussi, aussi parfois des, des stands euh, euh, associatifs pour euh, informer justement sur la vie étudiante et puis, par rapport peut-être à la vie, euh, comment fait, pas que la vie étudiante, mais la vie aussi au sein de, de toute de l'UCLI. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui sont organisés. Là, on a eu une, une expo, enfin, je sais pas si vous avez le temps oui, de voir, euh, voilà, oui. c'est Raphaël. Et c'est vrai que ça s'est ouvert aux étudiants aussi et ça permet un mélange. Je crois que quand on a parlé tout à l'heure de la famille, ça permet un mélange parce que par rapport à cette expo, il y a des personnes un petit peu plus âgées et en fait, on voit un peu comment la famille vit aussi à l'intérieur de l'UCLI. Voilà. Delphine, pour le DEMF, est-ce que l'intégralité des, euh, oui, des cours a eu lieu en présentiel, en dehors d'une situation sanitaire particulière Oui, en dehors d'une situation sanitaire particulière, l'intégralité des cours a lieu en présentiel. Voilà, donc euh, par rapport à cette année, je vais quand même expliquer comment on s'est débrouillé, donc l'année dernière, exactement comme vous, on s'est on adapté, et là nous avons la possibilité, euh, puisque nous avons un, enfin, un processus dérogatoire, et par rapport au fait nous sommes affiliés à des formations professionnelles, donc, euh, les personnes qui le souhaitent, puisque c'est vraiment basé sur la liberté de, de présence, euh, pouvaient être là, donc on a fait du commodal, c'est-à-dire des personnes présentes et des personnes euh, en distanciel, ce qui permettait, puisque des EMF et de la, autre, les, les autres formations plus professionnelles demandent bon, par exemple des mises en scène, etc., enfin des mises en situation plutôt, donc à ce moment-là, on a pu le faire, et même euh, en distanciel, l'année dernière, au euh, masse, on a quand même pu faire des mises en situation euh, en utilisant euh, LifeSize, size, Optimus, ou voilà. Johanna, actuellement, les responsables du Master 2 sont Madame Wagner et Madame Theta ou seulement Madame Theta Actuellement, c'est seulement Madame Theta. Voilà. Léa, quelle est la charge de travail avec la préparation du Master euh, alors en Master 2, euh, je pense que c'est... Ce n'est pas, pas ma... précisé, mais je pense que oui, Master 1, Master 2, peut-être. Oui. Ah, peut voilà, pas... Est-ce que, est-ce que Madame Léa, vous pourriez nous demander éventuellement si vous souhaitez euh, une réponse Master 1, Master 2, éventuellement oui, Le Master 2 master... Parce que, bah, par rapport, je pense que, euh, oui. Enfin, alors... J'ai été un peu perturbée par cette question. Euh... <rire> Donc, oui, la chambre 6 est au cours, euh... Bah, Franchement, ça n'a rien à voir euh, moi, typiquement, euh, la différence euh, licence master 1 euh, et euh, master 2. Enfin c'est vraiment dans une, dans une optique euh, où tu vas te, tu vas rentrer dans la vie pro après et euh, l'idée c'est pas de, de t'assassiner pardon euh, avec euh, avec le, le travail surtout que bah, c'est que des exposés comme Madame Tétard euh, euh, vous l'a dit tout à l'heure. Et, euh, et voilà c'est un travail de groupe donc déjà euh, normalement tu es censé partager les tâches euh, en groupe et euh, non la charge de travail elle est... enfin, en tout cas je dis pas qu'il faut pas bosser que c'est qu en éventail hein. mais voilà euh, bah, si tu fais ton taf il y a pas il y en pas de souci et voilà c'est pas un truc d'acharné et voilà en fait vraiment il y a pas de faut pas être inquiet vis-à-vis de ça. puis normalement, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Tu te en master 2, et puis c'est des sujets vachement d'actualité. Moi, typiquement, j'avais eu sur la sur la matière de euh, le statut des victimes euh, des victimes d'infraction pénales. Typiquement, notre sujet c'était sur les violences conjugales. Donc là, on est en plein dedans. Bah en fait, euh, tu as un exposé à faire là-dessus, bah tu bosses pas. En fait, c'est super intéressant parce que c'est des sujets d'actualité et bah tu vas regarder plein d'articles et euh, et euh, enfin voilà, c'est pas le truc chiant où on va te parler de l'anthropologie euh, des, euh, des victimes sont pénales, c'est vraiment d'actualité, donc euh, tu vas même pas avoir l'impression de travailler. En tout cas, moi j'ai pas eu l'impression de travailler, c'est vraiment, euh, bah, c'est de la culture G j'ai et, et c'est vraiment top. Ah, bon, bah, du coup, je pense que euh, oui, c'est l'heure. Donc, euh, bah, écoutez, euh, bah, merci, merci. Merci pour vos questions, merci pour vos réponses. Donc, bah, oui, merci à, à vous aussi. Et nous vous souhaitons un, un bon discernement. Oui, <rire> ah, bon, à, à, à samedi.